Ouais, c'est possible, comme je dis, en potentiel. Il faut garder les, les, les gens autour, c'est ça le plus important, pour ce qui est de la sélection. Et après, voilà, je suis dedans. Le... J'avais serré la main au président de la CAF, le président de la FIFA et le président de l'Algérie. J'allais continuer pour serrer la main aux autres personnes. Que je ne savais pas que c'était le, le premier ministre euh, égyptien. Et donc à ce moment-là, on m'a appelé pour venir chercher la coupe. Donc euh, c'était vraiment pas voulu, euh, j'ai pas fait esprit de ne pas lui serrer la main. Et je m'en excuse euh, d'ailleurs au peuple égyptien, s'ils l'ont mal pris. Parce que c'était vraiment pas voulu et désolé.